linter de solidarité avec l'Ukraine est le point de partir. Il réunit l'ensemble des organisations syndicales françaises, la CGT, la CFDT, force ouvrière, la CGC, la CFTC, Solidaire, la FSU et l'UNSA dans une démarche commune de solidarité qui nous a permis de réunir des dons des organisations. Du côté de la CGT, près de 200 organisations ont donné. Le niveau de la collecte est assez conséquent. Il dépasse les 100 000 euros rien que pour la CGT et atteint près de 400 000 euros pour l'ensemble des organisations syndicales. Beaucoup de dons ont également été recueillis. Ils devraient être acheminés via un train qui partirait dans les semaines qui viennent, le train de la sécurité civile à destination d'Odessa, et je pose ici devant une des camionnettes, une des deux camionnettes qui va être convoyée par la route euh, le samedi 25 à partir du samedi 25 juin euh, jusqu'à la frontière ukrainienne à Ushgorod où les camionnettes seront données à nos camarades des deux organisations syndicales qui sont nos partenaires sur ce convoi intersyndical de solidarité, la FPU ukrainienne et la KVPU ukrainienne, donc deux, les deux principales organisations du pays. Elles nous ont fait parvenir dans les semaines qui précédaient euh, des biens euh, d'urgence et de première nécessité qu'ils ont beaucoup de mal à trouver euh, compte tenu de la guerre en Ukraine même. Donc euh, le, le train en, en particulier va euh, se mettre en devoir d'acheminer l'ensemble de ces euh, biens, notamment euh, euh, des produits et du matériel de santé, euh, des, des, des produits de soins et d'hygiène, euh, un peu de nourriture également et puis euh, des, de, plus gros, euh, de plus gros ustensiles et matériels comme par exemple des machines à la vie industrielle, euh, des, du petit électroménager pour permettre à l'ensemble des personnes déplacées d'Ukraine. Hein, rappelons qu'il y a actuellement 14 millions de personnes qui ont été déplacées de leur foyer, euh, 6 millions sont, euh, ont franchi le, les frontières et sont actuellement migrants au sein de l'Union Européenne, dans les différents pays de l'Union Européenne, et puis euh, 8 millions sont restés en Ukraine et se sont déplacés des, des parties de l'est qui subissent le plus la guerre euh, du régime de Poutine vers les parties euh, de l'ouest du pays. Les infrastructures syndicales, notamment les camps de vacances, euh, sont mises à, à contribution évidemment du côté de nos camarades ukrainiens pour accueillir ces populations, mais qui vivent dans un certain dénuement, euh, d'où la nécessité de faire parvenir ce matériel euh, humanitaire en Ukraine. Et C'est la mission que s'est donnée ce convoi intersyndical, encore une fois qui réunit l'ensemble des OS françaises en soutien de nos camarades ukrainiens.